21 degrés, 55% d'humidité, je pense que je suis dans mon VPD, allez voir votre tableau, VPD, allez, on va faire une modification à la lumière, non, pas la XS2000, mais la P2000, de Vipar Spectra. Alright gang, c'est Weedman. Donc, euh, une modification que je voulais faire depuis longtemps sur euh, la P2000. Non, non, non, j'irai pas jouer dans le driver. Inquiétez-vous pas. Je voulais seulement rajouter euh, une corde comme ça. Euh, la lumière est toujours croche. Euh, je suis obligé de, de, de, de cr mettre croche la XS2000. Ça, ici, c'est la sonde. Là. Euh, la sonde, je ne sais pas si ça calcule la température ou bien euh, l'humidité. Parce que je pense qu'il y a un abonné qui m'a appris que la sonde était l'humidité ou la température. Et tandis que la température ou l'humidité, finalement, serait dans le petit boîtier. Dans le petit boîtier qui est ici. Donc, euh, je me rappelle plus quel est quel. Je ne sais pas si c'est dans le boîtier que l'humidité est calculée ou la température. Donc, euh, moi je pensais que les deux c'était euh, ici. Je ne sais pas comment ça. j'aurais pu penser ça. Peut-être à l'intérieur du cylindre. Ridicule, ridicule. Donc, euh, la sonde, est-ce que c'est l'humidité ou la température? Ça serait bon à savoir. Parce que, parce que, parce que, on avait dit qu'on a la température de 21 degrés. Et si c'est 21 degrés dans la pièce bien ou dans la tente, peu importe, la tente je veux dire, à cette hauteur-là, la température à la hauteur des feuilles est 2.8 degrés plus froid. Donc si j'ai 21 là, ici euh, dans la tente ou dans la pièce, euh, je ne serais pas d'avoir 19, 18.2 à la hauteur de mes plans, donc pour le VPD, le VPD est très important, VPD, taux d'humidité avec, avec, avec, avec la température, ok? Euh, je me suis trompé dans la dernière vidéo, là, je vous avais dit PPFD, mais PPFD c'est euh, le, le nombre de lumières qui atteint votre plan. Donc aujourd'hui on ne parlera pas de la GROW, on va vraiment euh, modifier ça ici, là. on va euh, rajouter... Un câblage et puis euh, les deux lumières vont être plus parallèles. Alright gang, on arrange ça immédiatement. Hey bro, je pensais qu'il fallait que je rajoute euh, un kit comme ça. Mais il me faut juste une affaire comme ça. Parce que j'ai déjà deux affaires ici puis il faudrait juste que j'ai un morceau comme ça. Oh hey, my god, ne pas à ça là. J'étais rendu avec ma, ma strap et tout. Avec un autre, une autre euh, anneau comme ça, je vais pouvoir les séparer. Faut que je trouve ça. Alright gang, regardez ça. Et voilà, c'est fait. Euh, ils ont un peu croche encore, mais euh, j'ai ajusté ça là, pour que mon PPFD soit entre 400 et 600, plus entre 400 et 500. Donc, euh, il y a des trips. Encore deux semaines là, de croissance, mais avant de tourner sans floraison donc ça va peut-être prendre plus que deux semaines il euh, faut régler les trips et les spider mites donc euh, cette semaine oh une lumière déterminée, de, de fermer donc euh, cette semaine on commande des prédateurs il faut absolument s'occuper des trips et les spider mites vont s'en venir ici donc on va s'occuper des spider mites donc euh, merci à Vipar Spectra on a ajusté, là, il manquait un crochet il manquait juste un crochet euh, j'ai pas eu besoin d'ajouter un autre câble il manquait juste une petite ganse comme ça Alright, P2000, XS2000, l'agro des King Kush, avec le Docido Purple Punch. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, guys, avec le musicateur. Ciao, ciao!